Le jury qui a souligné que le résultat de ce tout jeune jardin partagé est remarquable par la qualité de son entretien, la motivation de ses jardiniers et les nombreux projets de développement dont certains sont bien engagés. Toutes nos félicitations pour cette réalisation et la nuit. avec les 60, 64 familles, comme vous l'avez noté, du Jardin Mandela, qui sont euh, tout autant en partie prenante euh, bah, de cette récompense et de, et de ce travail. Euh, comme vous l'avez dit, effectivement, faire un jardin avec une emprise de, de plus de 3000 m carrés au plein centre-ville euh, de Drancy, c'est pas anodin, c'est un vrai, un vrai choix politique et écologique très marqué. Et si une association comme la nôtre est en capacité de mener ce type de projet, c'est avant tout grâce au soutien de la collectivité et de la mairie d'Anti. Euh, donc on a Mme Lagarde qui est à côté de moi, et Mme Mendès, élue à la transition écologique. Donc je voulais également, et c'était important pour nous, de, de les associer à, à, cette, à cette récompense. Et peut-être que euh, je vais vous laisser la parole pour dire quelques, quelques mots, d'abord. fierté de recevoir euh, ce prix euh, aujourd'hui, ce prix qui récompense euh, les efforts euh, consentis euh, ensemble. Euh, Peut-être euh, trois bonheurs que je voudrais euh, exprimer. C'est un espace, l'espace Nelson Mandela qui était un espace bétonné où euh, personne n'allait ou très peu, espace euh, dans lequel nous avons fait le deuxième mouvement euh, de verdure de notre ville, encore une fois dans une ville populaire. Donc ça, c'est déjà un premier bonheur. Le deuxième bonheur, c'est d'avoir pu mener à bien ce projet. Et ça, euh, on doit tout à Jordan Monati et à l'association Terre Urbaine. Et ce projet, il était celui des jardins partagés. Celui de permettre à des familles qui euh, ne savent pas forcément comment on pousse les légumes, comme je peux le savoir, ou comment on pousse les fruits, eh bien, euh, de savoir et puis de pratiquer euh, aussi euh, le jardinage. Euh, et donc de produire, de manger ce qu'ils produisent. Et le troisième bonheur, c'est vraiment sur ces familles-là. Donc il y a 2000 mètres qui sont consacrés au jardin partagé, 2000 mètres qui sont consacrés à une prairie avec des arbres fruitiers. Euh, mais le troisième bonheur, c'est ce qu'on ressent, et ce que Jardin ressent euh, au quotidien avec ses familles. Les témoignages qu'ils nous donnent, c'est ce que vous disiez, madame, euh, tout à l'heure. Quand vous avez des familles qui vous disent, « En fait, grâce à ça, vous avez sauvé la vie pendant le confinement. » parce que vous nous avez donné un sens euh, pour sortir de chez nous, pour produire et pour pouvoir manger ce qu'on produisait et ça nous évitait d'aller au supermarché. Vous avez aussi des familles qui vous disent que ben, c'est comme une troisième pièce de vie désormais parce qu'il souvent euh, les appartements, mais ben, ce pas immense, ce ne sont pas des grandes maisons et donc euh, c'est pour eux euh, la troisième, euh, l'autre pièce de vie. Euh, et puis la transmission. Vous avez beaucoup évoqué la transmission, mais voir des enfants euh, d'Esma Jordan autour de leurs parents, euh, fiers de ramener leurs tomates cerises le soir à la maison pour faire l'apéritif du vendredi soir ou du samedi soir, pour euh, faire une ratatouille maison, c'est voilà, tout ce dont peut rêver euh, l'élu de la République c'est permettre à ses citoyens euh, d'arriver euh, à ce bon appartement. Ah, qui nous a permis de mener à bien ce projet. Voilà.